Qu'est-ce que le cube Découvrez les règles de ce jeu de stratégie. Ce jeu de précision se pratique en plein air. Le but est de renverser les cubes adverses, puis le roi, à l'aide de lanceurs en bois. Une partie oppose au minimum 2 joueurs, mais vous pouvez constituer des équipes jusqu'à 6 joueurs de chaque côté. Installation du jeu Avant de démarrer la partie, placez sur l'herbe les différentes pièces du jeu. En premier, placez les quatre piquets qui définissent les limites du terrain, long de 8 mètres et large de 5 mètres. De part et d'autre de ce terrain, on retrouve les lignes de base de chaque équipe. C'est le long de ces lignes que sont disposés les 5 cubes de chaque camp. Le roi, lui, est placé au centre du terrain. Débutez la partie Pour déterminer l'équipe qui commence, chaque joueur lance un bâton. Le bâton du joueur qui est le plus proche du roi, sans le renverser, donne l'avantage à son équipe qui commence la partie. Depuis sa ligne de base, l'équipe 1 joue ses 6 lanceurs. Objectif Faire tomber les cubes de base de l'équipe 2. Soyez attentifs, c'est maintenant que les règles se corsent. L'équipe 2 récupère ses cubes renversés et les jette dans le camp adverse, entre le roi et la ligne de base de l'équipe 1. Une fois redressés, ces cubes de base deviennent des cubes de champ. Puis, l'équipe 2 continue en jouant ses 6 lanceurs. Mais avant de faire tomber les cubes de base sur la ligne adverse, elle doit renverser tous les cubes de champ dans le camp de l'équipe 1. Si elle renverse d'abord des cubes de base, ils seront directement redressés. Règle importante. Si tous les cubes de champ ne sont pas renversés, l'équipe adverse obtient un avantage. Elle peut s'avancer dans son camp et effectuer ses lancers à partir du cube de champ toujours debout et le plus proche du roi. Fin de partie. Une fois tous les cubes de l'équipe adverse renversés, vous pouvez viser le roi pour gagner la partie. Mais attention, on vous livre la dernière règle très importante. Si le roi est renversé, alors qu'il reste des cubes debout dans le camp adverse, vous perdez la partie. Maintenant, à vous de jouer.